quelques éléments d'information maintenant sur la façon de placer une image et d'espacer l'image avec d'avec le texte sous le logiciel LibreOffice Writer donc dans le traitement de texte. Voici un faux texte dans lequel je souhaiterais intégrer l'une ou l'autre image et bien imaginons que je souhaite intégrer cette image-ci de ma galerie. Donc je sélectionne l'image, je clique et je la déplace dans le texte, à l'endroit qui me semble convenir. Alors cette image est un petit peu large, je vais la réduire, et comme toujours, je prends bien sûr la précaution de la réduire en la prenant par en angle, ou alors de maintenir une touche de majuscule enfoncée. Ici je vais poser l'image à droite du texte, et on remarque une chose extrêmement laide, c'est que le texte ici est Coller à l'image, ce n'est vraiment pas joli. Même chose en dessous de l'image, il y a un mot ici qui est collé à l'image, ce n'est vraiment pas joli. Comment résoudre cela C'est très simple. Clique droit sur l'image et sélectionnez propriété. Dans, l dans la boîte de dialogue qui apparaît, on a sélectionné l'onglet adapter, puis on va définir l'espacement que l'on souhaite entre l'image et le texte. Alors ici, il s'agit d'un espacement à droite de l'image qui actuellement est fixé à 0 cm. Je propose de mettre par exemple 1 demi cm et peut-être ici faudrait-il aussi prévoir un espacement en dessous de l'image, donc en bas de l'image, un demi cm également. Voilà, je clique sur OK. Et l'image, maintenant, n'est plus collée au texte, même si je la déplace un petit peu. Le texte, chaque fois, se déplace vers la droite. Notez que si j'avais mis l'image à gauche, je retrouve exactement le même problème. Donc, que j'aurais pu résoudre en cliquant sur « propriété. Et cette fois-ci, dans l'onglet « Adapter », demander qu'il y ait, par exemple, un demi-centimètre. À gauche de l'image, notez qu'à ce moment-là, l'espacement à droite ne sert plus à rien. Et voici l'image qui est cette fois-ci légèrement séparée du texte, ce qui est plus agréable à la vue.